Êtes-vous au courant que d'après des statistiques très sérieuses développées par l'INSEE, un seul club en France peut à l'heure actuelle se targuer d'être champion d'automne Alors, certes, ça ne vaut rien dans le palmarès, ça va encore très sûrement bouger à l'avenir, sauf que l'avenir, c'est dans quelques temps. Là, maintenant, c'est le présent et à l'heure actuelle en tête de la Ligue 1. C'est l'Olympique lyonnais, mes frères, quel plaisir les gars Je vous jure, je recorde cette vidéo juste après la fin de OL Nantes et en ce saint jour du réveillon de Noël, j'ai décidé de vous baratiner avec mon équipe et vous rappeler que nous sommes sur une série de victoires qui est quand même carrément pas mal, bon même si on a fait nul contre Brest récemment mais ce n'est pas une vidéo dédiée au football, c'était juste une petite dédicace hein, et ouais, Olympique Lyonnais ouais ouais, Rudy Garcia tu connais bref, on est parti sur code, encore une fois, c'est le dernier échauffement c'est le dernier échauffement avant les noobs de Noël que je vais pouvoir accueillir en balle dès euh, vendredi, du coup si je ne dis pas de bêtises et euh, je vais pouvoir les chatouer tu vois, les... Comme ça, leur faire des petits bisous, leur dire Oh petit, tu viens de recevoir le jeu, mais Zach a pris un compte niveau 1 pour venir te défoncer. » Et avant tout ça, je pense qu'il faut que je m'entretienne. Comme un sportif de haut niveau, j'ai besoin également de faire des pompes, des abdos, mais surtout de pratiquer pour pouvoir me permettre de la donner. Alors c'est cool parce qu'en plus, récemment, ils ont retouché une arme dont je vous avais parlé au tout début du jeu et qui est un peu la première avec laquelle j'ai des normes sur col noir, c'est la ffar 1 laquelle on va rejouer. Elle a été rebuff. Ils ont enlevé le petit, euh, du coup, recul bizarre et lui ont redonné de la portée. Allons revoir tout ça. Allons mettre des tartes. Let's go, baby. <rire> Avant la game, il y avait le vote en Crossroads et Miami, d'accord Il y a eu 9 votes pour Crossroads, 1 pour Miami sur les 12 personnes entières. Hein, je suis tombé avec feuneur. Il a dit, moi, je vais pas voter euh, Crossroads, je veux jouer Miami pour pas être un homme comme tout le monde. Hein. <rire> ça me fume, putain. Quelqu'un a voulu voter Miami, quand même. Alors qu'on sait tous que c'est une map putain d'horrible. Ça fait plusieurs fois que de faire cette vidéo parce que je galère pour l'instant. Je vous cache pas que je suis dans des games, mon gars. Des games de Noël sponsor SBMM. Croyez-moi que les mecs, ils en ont. Oh mon dieu, dieu, ce que je viens de voir. Les mecs en ont rien à foutre de l'esprit de Noël. En 24 décembre ou pas, ils sont là pour te casser le dos, gros. Et Ils utilisent tout ce qu'il faut pour essayer de te péter le dos. Oh. S'il faut utiliser des armes cradingues, ils utilisent des armes cradingues. S'il faut jouer comme des cradingues, ils jouent comme des cradingues, mec. Mais vas-y, nous, on va essayer de rusher, de gagner cette game et de vous proposer un lourd gameplay. Comme d'habitude Attention. Non, non, non Bon, vous allez bien, les mecs, ou quoi Alors, j'espère que vous allez tous être heureux en ce saint jour de la veille de Noël, enfin, du réveillon de Noël, ok J'espère que vous allez tous être heureux des cadeaux que vous allez avoir. Et notamment, mes frérots qui vont recevoir le oh ce que je viens de mettre, oh ce que je viens de mettre le fameux coffret Scorpio voilà je voulais qu'on parle du coffret Scorpio les mecs parce que vous voyez sur internet tout le monde se fout de la gueule du coffret Scorpio Waouh, ouais, le coffret Scorpio machin, le coffret Scorpio si, le coffret Scorpio ça alors ok c'est peut-être pas le cadeau idéal ou en tout cas le plus original hein, on s'entend le coffret Scorpio ça fait un petit peu mec qui sait pas quoi offrir, en attendant le coffret Scorpio chaque année sur Amazon il est dans les top ventes et surtout il est bien noté, tu vois c'est même pas un truc en mode cadeau par défaut Parce que les gens qui le reçoivent Ou l'achètent en tout cas Le notent à chaque fois putain de bien Vous savez c'est le signe de quoi C'est le signe du fait que les gens sont satisfaits De ce putain de coffret Scorpio Alors vraiment moi quand on y a réfléchi Parce que j'en avais parlé hier sur Twitch, J'étais là avec les gens Ouais mais les gars au final le coffret Scorpio ça reste utile tu vois Oh merde Si un cadeau est utile ça peut pas réellement être un mauvais cadeau Vu que tu vois il y a quand même de l'utilité mec Un petit gel douche pour rester frais un parfum pour sentir bon. Allez, allez. Moi, je refuse que vous critiquiez le coffret Scorpio. Ok, si vous l'avez, tenez-moi au courant, envoyez-moi vos photos, mais surtout, soyez content parce que sinon, ça va faire esprit de Noël tard à l'ancienne. Vous allez recevoir une mandarine comme grand-père et vous verrez si vous serez pas heureux avec votre fameux coffret. Oh mon Dieu, ce qu'il a pris. Oh mon Dieu, ce qu'il vient de prendre, monsieur Et oui, j'ai dit qu'on allait rusher, mais j'ai pas dit le qu'on allait utiliser pour le faire. Moi, personnellement, je pense que je vais rien recevoir, mais ça me fait me fait pas trop chier. J'ai grandi et je suis parti. Je, vais... je peux maintenant sortir la phrase. Ouais, moi, ça me fait plus plaisir d'offrir que de recevoir. Ça, c'est vraiment la phrase de la maturité, tu vois. <rire> oh là là, j'ai failli caner. Attends. Oh là là, le petite série deux, monsieur. Attends, attends, attends. On va aller dans le point. Oh, le petit... Le triple, le triple, le triple, le triple, le triple, le triple. Sécurie, sécurie, sécurie, sécurie, sécurie, sécurité. Sécurie, sécurité, sécurité. Attends, je me ramasse oh, le Hop, sécur, sécur, Sécurie, sécur. C'est bon, le trip nous a permis de l'avoir. Maintenant, on est bien monsieur. Vous savez que je suis jaloux des autres youtubeurs et des autres créateurs de contenu Ah je vous jure, mais je suis jaloux pour un truc de merde. Je remarque que, personnellement, Zach ici pressant ne fait que très peu d'annonces, tu vois. Souvent, il y a des streamers, des Youtubers qui sont là, ouais, hein. Annonce à 14h, un nouveau sponsor, un nouveau événement. Quelque chose, tu vois, pour la commu, histoire de hyper. Et moi, je remarque que j'ai jamais rien à vous annoncer, frère. Tu sais, toujours, la vie, elle est la même chez Zach. C'est la vidéo, le stream, rien de neuf. Et bah, cette fois, les gars, je suis heureux et fier d'enfin pouvoir vous annoncer quelque chose. Oh, vraiment, on m'aura tout fait. On m'aura tout fait sur ce jeu, putain. J'ai pris un coup de bazooka en direct, gros. Bon. Ah, ça, c'est Zach pour la meilleure action. Ça, ça c'est bizarre. Oh, je vous jure. Je m'attendais pas à me manger le putain de coup de bazooka dans le débat. <rire> bon, malgré tout, 21-11, on est le top score de la game. Attends, on va essayer de faire encore mieux parce que 21-11, ce n'est qu'un ratio de 2. Ça, ça fait pas rêver encore. Hein. Ça fait pas rêver, grand monde. Ça. Le petit 21-11, mais on a des streaks qui vont arriver. Sécurisons le point B. Rentrons dans B. Hop. Quelqu'un va venir là Non, oh, on capture le... Hop là monsieur s'il vous plaît, s'il vous plaît monsieur J'ai failli caner, j'ai failli caner Oh le missile, le missile va me tuer Oh j'ai grave de la chatte Donc oui Zach a quelque chose à annoncer et euh, quelque chose en préparation et je suis très content qu'on va essayer de faire un petit peu dans l'originalité dans l'originalité, vous voyez, dans l'originalité pour changer. Zach a décidé, pour maintenir un petit peu de hype sur ses réseaux, sur ses contenus, etc. Et puis aussi pour faire vivre un peu le jeu, euh, de euh, organiser un tournoi. Donc un tournoi, ça va être un tournoi, je vais vous l'expliquer, free for all. Donc ça va être un tournoi Cold War en mêlée générale avec des règles très simples. Deux mêlées générales, deux demi-finales, huit personnes dans chaque, une game de sniper, une game à l'arme, ok Et le meilleur de chaque demi-finale, donc les quatre meilleurs passent en euh, finale, et ensuite, les quatre meilleurs de la finale gagnent de l'argent, des milliers d'euros. Aïe, aïe, non, non, la tourelle Il a fallu une tourelle pour me tuer J'étais en série, putain, ça me fout le sub Attends, attends, on va jeter une grosse sur la tourelle. Voilà, j'ai... détruit la tourelle. Attends, non, frappe au Aïe aïe Aïe, aïe. Allez, bon. Mais je suis à l'intérieur Mais c'est absolument bullshit Ça va que j'avais pas tiré de grenade parce que la vie de ma mère, si j'avais perdu ma machine de guerre pour ça, j'étais là Gros, mais c'est du napalm C'est pas censé pénétrer les bâtiments comme ça, mec Ça y est, un premier kill, on est bien. Un deuxième kill, on est bien. Quelqu'un d'autre, non Vas-y, un troisième, un troisième Venez, venez, venez, venez, venez. Zach n'a pas peur de vous, Zach n'a pas peur de vous. Troisième Zach reprend B, Zach reprend B, Zach l'a dit. Oh là là là là, le double. Hop, regarde. On met un petit micro de terrain pour voir où ils sont. Ok, il y a quelqu'un ici. Hop, oh. la série de 6. Série de 7. Série de 8. Série de 8. Arp Arp baby non, j'ai pas pu me retourner, attends, il était là oh, Zach Domine Zach Domine mec Zach Domine Je vous ai donné la position de tout le monde, allez, vous avez aucune excuse les alliés là Donc voilà, ça sera 12 streamers, 4 abonnés, je vais permettre à des abonnés d'avoir la chance d'essayer de se. Hop là Oh j'allais faire le triple. Dommage. Oh monsieur Monsieur Monsieur Monsieur On est là Je cours dans votre spawn comme un gros débile Je vis 50 km. Oh, dommage, dommage, dommage 41-15 41-15 On va vers les 50 kills Donc, 12 streamers, 4 abonnés qui pourront se qualifier. Les euh, 4 premiers de chaque demi vont en, au final. Les 4 premiers de la finale, après, euh, bah, emportent des sous. Il y a des milliers d'euros à gagner. Je suis en train de finir de négocier, d'accord Et ça, c'est un abonné qui m'a donné une idée absolument phénoménale. Le tournoi va s'appeler, donc euh, si le partenaire accepte, d'accord Le Fnac Darty invitational. Parce que oui, j'ai envie de me partenaire avec Fnac et Darty pour celui-ci. Donc voilà j'ai trouvé ça assez drôle. C'est un abonné qui m'a donné l'idée, donc on va essayer de partir sur ça. J'espère pouvoir vous annoncer... Oh, le trip. Oh, le trip. Le fnac d'arty. Attends. Oh si j'avais réussi à le tuer le quadra ça aurait été magnifique Mais le trip était déjà bon Donc oui j'espère pouvoir l'annoncer pour début janvier Si tout va bien ce sera streamé sur ma chaîne Et je vous ferai un petit best of sur ma chaîne principale Voilà donc tout ça pour Et, je serai... et ce sera commenté par Zach hein. je ne participerai pas Moi je vais vous laisser gagner quelques sous Zach va essayer de vous redonner un petit peu d'argent L'occasion de prendre un petit peu Non j'ai choqué Attends regardez la grenade Hop là la grenade boum Elle la toucher. oh ça m'a fait un kill let's go Oh Attends attends attends Maintenant, à ma droite. Oh, oh j'ai rushé J'ai rushé J'ai rushé, monsieur Je vais pas prendre B. Moi, je prends pas B. La vie de merde, je prends pas B. J'ai besoin de faire 50 kills. Je veux le 50 bombes. 49 bombes. 50 bombes de Noël. Le 50 bombes de Noël. Non. Le 50 bombes de Noël Le 50 bombes de Noël, monsieur Le 50 bombes de Noël a été fait Oh plus on enchaîne derrière 52 kills, baby Wouhou voilà les gars, donc je suis très content de vous avoir parlé de ce tournoi, je vous ferai des annonces en rapport avec celui ci dès que tout sera validé normalement si tout va bien pour début janvier si c'est pas Fnac ou Darty, le euh, partenaire ce sera quelqu'un d'autre, donc on s'appellera pas comme ça, mais ce sera une sorte de Zach Nani invitationnel dans l'idée, je pense que faire des événements comme ça c'est important pour pouvoir faire vivre le jeu, j'espère également que dans le mode escarmouche ils, ils feront un petit euh, mode tournoi que j'avais bien kiffé pour pouvoir faire une vidéo dessus en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, de 21 11 à 52.16, hein, je à dire, la deuxième mi-temps, ça a été 35-5. Hein. <rire> Donc, voilà, les gars. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Zach sera toujours aussi actif. Je vous fais des gros cœurs, des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.